La BU vous donne accès à une multitude de ressources en ligne payantes spécialisées dans diverses disciplines universitaires. Il existe plusieurs chemins pour y accéder. Direction le site bu.uca.fr. Dans l'onglet « Ressources en ligne », vous trouverez une liste de disciplines. Dans chaque discipline sont répertoriées des bases de données spécialisées dans ce domaine. Prenons pour exemple les sciences de l'ingénieur. Je souhaite consulter les techniques de l'ingénieur, qui est une documentation de pointe et très actualisée dans le domaine. Rappelons que pour accéder à une ressource en ligne, il vous faudra vous identifier. Pour les autres usagers de la BU, vous pouvez consulter ces ressources uniquement depuis les postes informatiques mis à votre disposition dans les bibliothèques du réseau. Grâce à l'identification, j'ai la possibilité de consulter la base librement. Et je peux également télécharger et imprimer des documents. Voyons maintenant un autre chemin pour accéder aux ressources en ligne. Cette fois-ci, rendez-vous sur votre ENT. Dans l'onglet « Ressources »,« Bibliothèque », je retrouve le catalogue de la BU et les disciplines, ainsi que des liens vers des éditeurs pluridisciplinaires ou encore Europress. Revenons à notre espace bibliothèque. Je recherche comme tout à l'heure par discipline, mais cette fois-ci prenons l'exemple de la santé. Je suis automatiquement rebasculé sur le site de la BU, mais cette fois-ci, je suis déjà identifiée. Je peux maintenant accéder aux ressources proposées comme visible body. Bon à savoir, sur votre espace Moodle, cours en ligne, vous avez accès à un cours spécialisé méthodologie de recherche documentaire de votre discipline. Sur cet espace, vous retrouverez des informations, des tutoriels, mais aussi les liens vers ces ressources en ligne.